Jean-Luc, un grand merci, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Je pense qu'à l'unanimité, l'ensemble du personnel présent ce matin est ravi, ravi de votre intervention sur une thématique qui est difficile, sur une histoire vraie, sur des choix que vous avez faits et sur des messages qui résonnent et qui passent. Et pour avoir sondé quelques personnes là dans les dix, dix dernières minutes, je peux vous dire que c'est un grand, grand bravo. Merci. Et on avait vraiment besoin de ça aujourd'hui au sein de la primaire, de faire passer ces messages sur l'optimisme. Merci beaucoup.